Nous faisons une Nous avons fait des choses Nous Nous avons fait Nous avons fait Nous avons fait Nous avons fait Nous avons Nous c'est-à-dire, nous allons parler aujourd'hui de tout ce qui est en rapport avec euh, l'infertilité, mm. avec les problèmes sexuels, avec également les problèmes de sperme, avec euh, les problèmes d'érection, c'est-à-dire tout ce qui est sexuel, mm. du côté féminin tout comme du côté masculin. Mm. Ce sont des médicaments que vous fabriquez vous-même, mm. ou bien ce sont des médicaments qui requièrent mm. que vous demandiez d'autres choses mm. pour faire le mélange man ma médicament des médicaments naturels naturel la un mat man ma ngui koy liguey waxtu de D'accord, ce sont des médicaments traditionnels. Mm. C'est des médicaments que vous faites vous-même, d'après mm. ce que vous avez dit. Mm. Mais également, vous avez dit également que parfois, c'est normal avec la modernisation. Mm. Étant donné que vous travaillez avec beaucoup de gens mm. et que vous, vous ne repoussez pas la médecine moderne, mm. vous travaillez en collaboration avec eux. Mm. Ce qui veut dire que... Vous faites des tisanes, mmh. des médicaments en forme de tisane, sous forme de Lipton, mmh. pour la prise mmh. facile, mmh. également pour, euh, pour, euh, pour, pour les médicaments que vous envoyez à l'extérieur et tout. Mmh. L'impuissance sexuelle, mmh. ça se manifeste comment mmh. chez la personne, mmh. l'homme mmh. Et quelles sont les causes de l'impuissance sexuelle Madame, vous parlez Voilà, très bien. l'impuissance mmh. wow, sexuelle, il y, y, y a des façons... Mmh. Ami aïcha qui sexuelle. Mm -hmm. des le érection Mankoku, Am du Ma Il am problème ou am précoce, de au appétit. été D'accord. Parmi les manifestations, vous avez parlé de la force sexuelle. Il y a des gens qui n'ont pas l'érection dure. Parce que tout homme qui fait l'acte sexuel a besoin d'une bonne érection. Ça, c'est une première manifestation. L'autre, vous avez également parlé de l'appétit sexuel. Il y a des hommes qui sont avec leur partenaire, mais qui ne ressentent pas l'envie de faire l'amour avec la femme. Ça aussi, c'est une autre forme. Vous avez également... Parler de l'éjaculation précoce. Mm -hmm. Il y a des hommes qui ne peuvent pas tenir mm -hmm. plus de 10 minutes, 15 minutes, 35 minutes mm -hmm. d'acte sexuel. Mm -hmm. C'est-à-dire dans les premières minutes, mm -hmm. l'homme éjacule, ce, ce qui veut dire l'éjaculation précoce. Mm -hmm. Précoce parce que ça vient du point de vue très rapide. Mm -hmm. Voilà, donc je vous laisse continuer. Y a-t-il d'autres formes, y a-t-il d'autres manifestations de, ah. de, de, voilà. mm -hmm. Mm -hmm. Non, c'est ça. Nous avons un problème d'accord d'accord ce que vous venez de dire ça résume tout en quelque sorte force sexuelle éjaculation précoce manque d'appétit sexuel ça résume tout mais vous venez de dire également qu'il y a des hommes qui n'ont aucune force c'est-à-dire faiblesse totale qu'est-ce qui qu'est-ce qui cause cela chez l'homme qu'est-ce qui fait que l'homme du jour au lendemain hier Dimanche, j'ai fait l'amour avec ma femme. Aujourd'hui, lundi, subitement, tout arrête Qu'est-ce qui cause cela? Qu'est-ce qui peut faire ça? en général, stress, il a Il a si tout le temps. D'accord, si j'oublie, vous me réfléchissez la mémoire. Hein? D'abord, vous avez parlé du diabète. Donc Vous avez dit que le diabétique a automatiquement ou bien presque 95% des diabétiques ont un problème sexuel. Ça, vous l'avez évoqué en premier lieu. En deuxième lieu, vous avez parlé du psoriasis. Le psoriasis. C'est une maladie qui existe chez toutes les personnes mm -hmm. Vous avez également parlé des hémorroïdes. Mm -hmm. Rafraîchissez-moi la mémoire vous avez, mm -hmm. voilà, vous avez également parlé du stress ouais, là, Les personnes générale, voilà, Les personnes stressées mm -hmm. Les personnes qui sont trop stressées mm -hmm. Qui ont beaucoup de problèmes Surtout vous les hommes Les mm -hmm. problèmes de dépenses mm -hmm. Les problèmes d'argent Les problèmes de maman et tout De femmes Donc. Mm -hmm. Ça peut aussi causer des problèmes sexuels C'est ce que vous avez dit et les personnes qui bougent beaucoup qui ne sont pas sur place mm. Donc, euh, trop d'activité c'est bon pour le sport mais beaucoup d'activités également, ça peut poser des problèmes sexuels yeah, Voilà, général Fat général quoi, donc mm. ça peut poser des problèmes sexuels Voilà, pour voir mm. la fatigue général yeah. okay. mm. qui mm. oui. Il faut problème érection. Mm. Mm. Il mm. mm. que il si la la ça c'est vrai, ça c'est une illustration à, à expliquer pour nos amis francophones. Mmh. Une preuve mmh. à la personne qui regarde que le Fatima général est une cause première mmh. des problèmes sexuels. Mmh. Il a dit que... Si vous êtes trop fatigué mmh. et que vous vous couchez, vous allez au lit mmh. tout le matin, mmh. c'est-à-dire tout votre corps s'est reposé mmh. tout au long de la nuit. Mmh. Donc automatiquement, tout le matin, vous avez l'érection. Mmh. Nous tous, nous l'avons remarqué. Mmh. Tous Chaque les hommes. Hommes, ah. tous les hommes, mmh. le matin, mmh. vers 6h, 7h, même 5h du matin, en quoi, votre premier éveil, mmh. quand vous ouvrez les yeux, mmh. vous remarquez que vous avez une érection. Ça, mmh. c'est automatique. Ce qui veut dire que votre corps s'est reposé. Uh -huh. voilà. voilà. Donc, d'autres choses, médicaments ay ay traitement efficace un traitement yu gaw traitement yu fiable yo xamné mom danaka moun na wax né bokk na ci sama ay meilleur euh medica moun na bokk na ci meilleur médicament vous avez des solutions sur les problèmes sexuels c'est-à-dire vous avez des traitements naturels 100% traditionnels comme comme son dit, vous êtes un médecin tradis tradi praticien donc, ces traitements sont à base de plantes et d'autres secrets que mmh. vous n'allez pas livrer d'après ce que vous venez de dire. Mmh. Les hémorroïdes. Parlez-nous des hémorroïdes. Mmh. Quelles sont les causes des hémorroïdes avant de parler des manifestations parle, parle, Parlez-nous d'abord des causes. Alhamdulillah, comme les hémorroïdes, on a une faibre. La faibre, c'est Il y a une veine. Il y a une veine qui est amuse. Il y a une dilatation. Il y a mais en général, nous avons des émoluites. Nous avons des émoluites. Nous avons des émoluites. des émoluites. Nous avons des ci Nous avons des émoluites. Nous des émoluites. Nous des émoluites. Nous des euh, les pâtes D'accord, mmh. mmh. euh, vous avez ah. dit que c'est une manifestation de dilatation veineuse ah. donc il se peut que cette maladie soit causée par le fait de rester debout pendant une très longue période mmh. ou bien de rester assis pendant mmh. une très longue période mmh. ou bien même ceux qui mangent beaucoup de pâtes. Uh -huh. Bon, les pâtes, pas besoin d'énumérer, pas besoin de citer les pâtes, nous uh -huh. connaissons tous les pâtes. Uh -huh. Mais également euh, la fatigue, la fatigue générale, uh -huh. ça peut également causer les hémorroïdes. Uh -huh. Mais nous parlons maintenant des hémorroïdes internes et des hémorroïdes externes. Pourquoi internes et externes Parce que les hémorroïdes, ont deux degrés. Premier degré, interne, deuxième degré, interne. Moi, je pense que les hémorroïdes internes, les, les, les, les hémorroïdes deux, deux, deux, deux. Mais il y a des choses qui sont néctives. Les choses qui sont internes c'est que les choses qui qui les qui que de les qui sont qui si degré d'accord souvent animé le opération parce que sen d'accord loolu mo moy problème qui problème mom interne externe externe même interne on va défendre l'évolution évolution, à de degrés, premier de degré et deuxième degré interne. Troisième degré, le moment externe. D'accord. Parmi ces hémorrogés internes et externes, il y a trois degrés. Mm. Les deux premiers degrés mm. sont considérés comme étant internes. Interne. Parce que à première, à, en premier lieu, mm. bon, ça reste. À l'intérieur, ça mmh. ne sort pas. Mmh. La maladie vient de débuter. Mmh. On ressent des ballottements et tout, mmh. des bourdonnements au niveau du ventre et tout. Voilà, voilà. Mais là, c'est toujours interne. Interne. interne. Parfois, quand vous allez au sel, mmh. si ça commence à être un peu dur mmh. et que vous avez la constipation, mmh. ça sort, mais ça peut rentrer après les selles. Mmh. Là, on considère toujours que les émergents sont toujours internes. Interne. Mais au troisième degré, maintenant, ça devient externe subitement et ça ne peut plus rentrer n'est-il pas possible de faire rentrer cela de guérir la personne qui souffre de, de, du troisième degré l'hémorroïde externe, sans même faire recours à l'opération, c'est possible. Oui. S'il y a quelqu'un qui vient me dire qu'il est programmé par l'opération, oui. moi j'annule le programme. D'accord. Tous, tous les... tous ce les, qui... Qui que vous mm -hmm. quest que vous voulez que vous que vous que vous que vous que vous que vous vous que vous que vous et, et l'efficacité, permettre pour interne, annuler parce que D'accord, d'accord. Bon. Ce qu'il a dit en wolof il a dit en français. Oui, a il faut gastrique, avoir un problème Ballonnement de ventre, c'est un de amgalao Ou alors il y a le problème bourdonnement. Bourdonnement. Mm -hmm. euh, de bruit, c'est un burbu de amgalao Burdonnement Burdonnement, c'est un burbu de amgalao Il y en même temps, il va falloir y D'accord, il vient de dire que... Il y, a, il y a certains de ses patients, ils ils viennent Ils lui disent que on m'a programmé pour une chirurgie Parce que j'ai des ébrouilles externes Lui, il annule automatiquement l'opération la chirurgie parce que ces médicaments peuvent soigner cela sans même faire recours à la chirurgie Quels sont les conseils que vous donnez à tout le monde Ceux boire, qui souffrent ceux qui ne souffrent pas Boire beaucoup d'eau euh, Boire beaucoup d'eau euh, euh, Boire beaucoup d'eau Boire beaucoup d'eau est le premier conseil pour tout le monde Désolé, c'est de prendre des fruits D'accord, il faut également manger beaucoup de fruits D'accord, de mmh. prendre des fruits et en même De reposer des fruits et de reposer des fruits C'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire et c'est de prendre des fruits D'accord. Je d'accord mm -hmm. mm -hmm. hein là d'accord un impact. de avez un impact. de avez un impact. Vous avez un impact. D'accord, en plus de boire beaucoup d'eau et de manger beaucoup de fruits, il a recommandé aux personnes, que ce soit aux patients ou bien à ceux qui n'en souffrent pas, de se reposer pleinement. Il faut également boire beaucoup d'eau de et beaucoup voilà, éviter, éviter, éviter de, de manger trop gras, uh -huh. de manger beaucoup de pâtes. Nous allons parler du diabète. Le diabète. Hein? Le uh, diabète. Mm. Il faut que je je ne Mais ne manifester. Parce que c'est une maladie héréditaire. C'est héréditaire. Donc, il Donc que ne pas aller. Mais Mais je ne que pas aller. Je Mais Je ne d'accord pour pour il faut que nous laissons lui que d'accord mais pour nous c'est impossible parce que pour être un il faut que ce soit un pour mais a d'accord mais souvent, ni il faut que c'est-à-dire, même si c'est une maladie héréditaire, même si on vient au monde avec le diabète, on ne peut pas. Parler de diabète tant que ça ne s'est pas manifesté C'est-à-dire tant qu'on n'a pas le taux de glycémie Qui, qui, qui, qui, qui, qui peut faire dire qu'on a le diabète Ou bien que votre pancréas ne marche pas Ou bien que vous avez des problèmes d'insuline hein? Voilà, vous êtes dans les maladies Donc les manifestations Sans même aller faire un diagnostic Sans même aller chez le médecin Sans même être touché par un appareil Comment peut-on rester chez lui et savoir qu'on a le diable? Quelles sont les manifestations? Bon, embedded... <e <Point replacement> euh... pour qu temps de que accepte, tu n'arrêtes pas, tu vas aller à Saoudi et tu vas venir. Il va s'occuper, il va s'occuper. Ce sont des signes et des symptômes. Il va s'occuper automatiquement tout le monde qui a vu euh... le Diagnostic. Diagnostic. Mm -hmm. analyse automatiquement s'occuper d'analyse et il va s'occuper. D'accord, donc il a dit que si, si vous voulez savoir que vous avez le diabète. Bon, remarquez vos habitudes. Ceux qui restent chez eux et qu'ils ont une perte de poids subite. Je dis perte de poids subite parce que on peut perdre du poids sans autant souffrir du diabète. Mais perte de poids subite est que vous avez toujours l'appétit. Vous mangez deux heures de temps après, vous avez faim. Vous buvez beaucoup d'eau sans être, sans, sans être satisfait. D'un coup, vous buvez une heure de temps après, vous avez soif. Là, il dit que ce sont des signes. Encore une fois, ce sont des signes du diabète. Dans la plupart des cas, si vous allez... Et que la fatigue passagère, hein, chaque fois vous avez de la fatigue... Hein, donc, le, où, n a pas tout temps. Voilà, Personne, donc, donc, donc vous avez de la fatigue tout le temps Il dit que dans la plupart des cas Si vous avez ces signes là chez vous Et que vous allez faire une analyse Il est fort probable qu'on vous diagnostique Vraiment une maladie De diabète Voilà. Donc type 1 Type 2, est-ce que vous soignez Tous les deux, tous bon, les deux, tous les en, deux en général ouais. les cas Que je soigne Diabetes je suis type 2 moi, le vous, le soigner, vous soignez les types 2. Les types 2. le type 2. Le type 2, vous avez une de à faire. un de à faire. un à si vous vous fournir une mmh. ils ont des vous pouvez me des, ils ont des mmh. Mais ils ont un problème manière, a des de type 1V, vous pouvez vous pancréas des Si vous avez des informations, vous pouvez vous fournir voilà, cette vision, des vies, les russes, et des -ce parents, oui. il y a un problème d'érection. un problème d'érection. Il y a un Il y a un problème d'érection. Il y a un problème d'érection. Il y un problème Il Voilà. y a un problème d'érection, Il y a un problème Il y a un problème Il y a un soigner le diabète de type 2 hmm? totalement totalement il soigne le diabète de type 2 totalement mais en ce qui concerne le diabète de type 1 en grosso modo et voilà traduit pour les francophones qu'ils comprennent bon rapidement ceux qui souffrent de diabète de type, type 1 il dit que il peut vous aider à soigner vos problèmes de vue vos problèmes sexuels vos problèmes de perte de poids et vous aider sur les signes flagrants mmh. Mais il ne guérit pas totalement Le diabète de type 1 Que ça soit clair Il peut vous aider Mais Pour les manifestations. manifestations Voilà, si vous avez voilà. Une... Voilà. Si vous avez une plaie mmh. Il peut vous aider à la soigner mmh. Mmh. Si vous prenez ces médicaments Ça soigne la plaie mmh. Mais voilà. que comme résultat, mmh. c est... C est... C est le résultat donc, gros, <tout> donc vous êtes satisfait mm. de vos traitements de type 1 Voilà, à voilà, type 2, yep. 2 et, et, et le diabète de type 2 mm. Donc vous êtes satisfait vous, vous pouvez vous en, vous en glorifier mm. Parce que même ce n'est pas facile pour la médecine moderne mm. Même si nous le respectons beaucoup mm. Ce n'est pas facile pour la médecine moderne de soigner le, de, le diabète Pas seulement type, un type 2, mais le diabète tout court mm. Voilà. Mm. Donc il y a d'autres maladies que vous voulez nous parler aujourd'hui comme infertilité masculine et féminine. Mmh. L'infertilité c'est différent des de, de, voilà, de, de problèmes sexuels. Parce ouais. que l'infertilité c'est le fait d'avoir un bébé. Voilà, c'est le fait d'avoir voilà. un enfant. Y un il y a quelqu'un qui a une érection, un problème ou un problème d'érection, mais ah, qui a un problème. C'est vrai que la personne peut être puissante sexuellement, ouais, mais, mais, mais, mais elle ne peut pas avoir d'enfant. D'enfant, voilà. Mmh. Parce que souvent, mmh. Problème le problème d'infertilité est qu il traité. Mmh. Que ce soit un homme ou mon gourgui, un homme ou enfant. Parce que si problème, Si vous souffrez également problème, l'infertilité. un problème. un que ça soit du côté féminin ou bien du côté masculin, hein? Il dit que peut vous soigner, c'est différent des problèmes sexuels, c'est vrai. Je suis d'accord. Un homme peut avoir une érection normale, mais un homme peut également souffrir de problèmes de sperme pour ne pas avoir d'enfant. Même chez la femme, hein? mm -hmm. la femme peut avoir le plaisir sexuel, la femme peut, peut faire l'amour facilement, mm -hmm. hein? avec tous les plaisirs du monde, mm -hmm. mais elle peut aussi avoir des problèmes de règles, des problèmes de masturation mmh. ou bien des problèmes bon, qui, sont, euh, qui, qui ont lien avec euh, ses organes. Mmh. Donc, euh, dans ces cas de figure-là, bon, on peut dire que la femme souffre d'infertilité, mmh. tout comme des, euh, du côté de l'homme. Mmh. Donc, il peut vous aider. Mmh. Si vous venez, il vous parle des causes. Il vous parle de ce qui vous a causé cela. Mmh. Il vous soigne et vous pouvez avoir un enfant. Mmh. Est-ce que vous pouvez lui donner une durée mmh. de guérison vous savez que vous connaissez que vous avez des que vous avez des problèmes. dire que que vous que vous que vous que des que des des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 je que je la vie, mais je je voilà, Vous allez rémunérer. Uh -huh. À condition que vous connaissez la cause, vous pouvez donner une durée. Vous uh -huh. avez parlé de trompe boursier, uh -huh. euh, euh, fibromes, Fibrom. perturbation de menstruation. Voilà, côté mystique. Voilà, mmh? Côté mystique. que nous, D'accord. Ils ne Nous D'accord. D'accord. Après ce qu'il a, qu a cité, les questions et tout. Il a parlé... C'est côté C'est côté médical. Voilà, mais il y a le côté mystique. Il dit qu'il y a des femmes qui sont dans des maisons. Hein? qui épouse des hommes, et malheureusement, chez elles, elles ont des ennemis. Hein? Elles sont atteintes mystiquement pour ne pas avoir d'enfants. Donc, si vous venez le voir, il vous dit la cause, et il vous garantit que si votre époux n'a pas de problème sexuel, mmh. vous ne pouvez passer trois mois sans tomber enceinte. Mmh. Hein? Mmh. Voilà, ce sont les paroles du chien hein? mmh. Ce ne sont pas mes paroles, mmh. ce sont les paroles du chien mmh. Vous ne pouvez pas rester trois mois mmh. sans... Tombé enceinte. Mmh. Mmh? Voilà. Voilà. Vous avez un en de Voilà. vie. Elle est en en Mais elle n'ai pas un problème avec les qui sont les spermies, ou les de Terre, ou problème Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pour, nous? pour nous, nous opérer. je faire nous nous, nous nous, nous sans problème. Vous, vous êtes contre l'opération, vous êtes contre la chirurgie. Ouais, ouais. Bon, de toute façon, il dit que chez <coughs> l'homme, teratosospermie, tera teratosos, tera, tera, tera, tera, tera azospermie, ah. var... ah. Vo... voilà, vous l'avez dit, ah. je ah. ne peux pas le dire. Ah. Donc euh, varicocele, si azospermie, azospermie, voilà, vous l'avez dit, tera permi, voilà. Tout ça, le, le, le, le, je ça. ne peux pas le prononcer, je ah. ne peux pas le prononcer. Ah. <rire> Donc lui, il a dit que si votre si votre problème de varicocele est très avancé et que vous venez le voir ah. Donc, pas besoin de faire une chirurgie, mmh. pas besoin de faire recours à l'opération. Il mmh. peut vous soigner mmh. et que vous pouvez avoir un enfant mmh. chez l'homme également. Mmh. Voilà. Je crois ah, moi, que. Vous avez Oui, oui, oui baricoselle. Baricoselle, mais les c'est sont le qui opèrent. Les variétés sont celles qui sont celles qui sont celles qui sont celles dilaté sol qui est qui qui C'est vrai, c'est-à-dire y a un nerf mmh. qui se trouve au niveau des qui qui donne l'énergie normale au testicules pour former les spermes. Mm. Et s'il y a une dilatation mm. au niveau de ce nerf-là, mm. d'un coup, ça peut causer vraiment une faiblesse ou bien mm. même un mouvement. Anomalie. Une anomalie anomalie. anomalie mm. pour, que, pour que les testicules soient capables mm. de faire une formation normale du des, des, des, mm. des, des, des sperme. Mm. Et là, on parle de varicocelle. Donc là, il dit que vous n'avez pas besoin parce que chez la médecine moderne, ils mmh. font une opération, mmh. ils remettent le nerf, bon, ils essaient de remettre le nerf normalement, mmh. mais lui, il peut vous soigner du point de vue traditionnel, mmh. sans faire recours à l'opération. Mmh. C'est ce que l'a expliqué côté varicosel. Voilà. voilà. Nous n'allons pas quitter ça, nous n'allons pas quitter ce point. Mmh. Bon, un peu masculin, parce que je veux qu qu'on parle, qu voilà. parle de la prostate. C'est pourquoi je veux dire... Avant qu'on parle de la prostate, il y a quelqu'un qui est... Ouais. Qui, a problème, qui a un problème sur le sperme. Il y a un mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. problème de sperme. Il y 10 millions, il y 1 million, il y 18 millions. parle de volume. Parle-moi de volume. Il y 100 millions, ah, il y 50 millions, ou 20, 20, 000, millions. 20 millions, 30 millions. Mais pour un homme, il faut au minimum 20 millions. C'est vrai qu'il y a des hommes qui n'ont plus qui, qui, qui pas beaucoup de, beaucoup de choses, donc il euh, y a des gens qui ont des problèmes d'éjaculation. Ils peuvent avoir leur présume, ils peuvent avoir une érection normale, mais ils, mais ils remarquent que leur éjaculation a un tout petit volume. Ça, c'est un problème de volume. Donc, il dit que si vous le rendez visible il peut vous aider à obtenir euh, un volume normal. Afin, parce que il faut éjaculer un très grand volume pour espérer une formation voilà donc si vous exécutez un tout petit volume mmh. il se peut que tous les spermatozoïdes meurent mmh. en cours de route mmh. le, le voilà ça c'est un problème de mobilité voilà problème de mobilité le, le, problème de mobilité de mobilité voilà quand vous avez vous vous exécutez euh, sermezoique oui, euh, meurt en cours de route en cours de route mobilité Il y a des nañu xamna la problème forme la manana sen bindine maladie da am maladie ci bop bi gène bi il y a un problème de formule. Il y a un problème de formule. Oui, forme. Forme. Voilà, les problèmes de formule, les problèmes de mobilité, les problèmes les de volume. Là. Toutes les façons, si Tout vous là. avez un problème d'infertilité, mm -hmm. venez voir le chien. Ou bien appelez-le. Ouais, quelques avant de la de la y cause. Cause. Voilà. voilà, avant de dire quoi qu'il en soit, mm -hmm. venez le rendre visite. Mm. Maintenant, on ne parle plus du docteur. On ne parle plus du, du praticien. Mais on parle du marabout. Hein? Le côté mystique. Hmm? côté de la richesse. Côté de la protection, côté familial, entreprise, manger, problème de papier, tout ce qui est mystique, hein, les besoins professionnels et de réussite. Quelles sont les solutions que vous avez Quels sont les secrets que vous avez pour ceux qui ont les problèmes de réussite, les problèmes de voyage, les problèmes d'argent et tout well, Alhamdulillah, que l'Afrique valeur. Parce que je suis que c'est que Je santé. que Je veux que santé. que c'est a personnage tu qui à cause ou le mal le ou même personnage, beau. Le Cheval, il y a qui En même temps, il a encore un marabout. Il y a Donc, un mystique. Il y a un personnage qui est Il y a personnage personnages Il y a Il qui et c'est ce qui qu'il s'est satisfait à des personnes. Mm -hmm. Donc l'Afrique, il est temps qu'il n'y ait pas de table sur ce qu'il y a. Il s'agit d'en sortir des pour nous sachent que la n'est pas D'accord, il n'a pas encore répondu à ma question. Mais il a dit quelque chose de très important. Et je tiens à le traduire pour nos amis francophones. Il a dit que... Mm -hmm. Le chef que vous voyez, le médecin traditionnel que vous voyez... D'après tout ce qu'il dit. Et tout ce qu'il a dit, c'est de la vérité. Ce ne sont pas des mensonges. Il a beaucoup de spécialisations. Il est devenu le neurologue. Il est devenu l'ophtalmo. Il est devenu la personne qui soigne le diabète. Il est devenu la personne qui soigne les problèmes sexuels. Il est devenu la personne qui soigne d'autres maladies. D'un coup, infertilité. infertilité et tout. Toutes ces facettes-là que... Il rend grâce à Dieu, à déjà qu'il a hein, le médecin traditionnel. Il a dit que ce sont des valeurs qui n'existent qu'en Afrique. Maintenant, il est grand temps que l'Africain sorte toutes ces réussites-là, toutes, toutes ces belles facettes-là, hein, toute cette richesse-là que l'Afrique a, qui n'est possible qu'en Afrique. Hein? Toutes ces spécialisations-là qui sont réunies en une seule personne. Et que ça soit vrai, ça ne soit pas des mensonges, ça ne soit pas des tromperies. Mais que ça soit vrai, il a introduit en disant qu'il est grand temps que ceux qui ont ce pouvoir-là, ceux qui ont ces facultés-là, sortent cela et le mettent sur la table et soigner les gens aider les gens. Avant de venir à ma réponse maintenant, quelles sont les solutions, quelles sont les propositions, les secrets que vous avez du côté mystique? Si oui. tu n'as rien si le D'abord. Amna, oui. Ay oui. Sangat est de Donc vous renumérez après on parle des importances. Vous avez parlé des bains. De des Les des bains. bains. Il a Voilà, il a parlé des bains. De travailler, pour travailler, pour, travailler, pour, mm -hmm. pour mm -hmm. Il a parlé également de la bague mystique. Et de bon, ça, Et de ça doit être ces bagues que vous portez là. Voilà, D'accord. Il qui pour euh, il a également parlé d'une ceinture bah, mystique. Voilà. mystique oui. voilà, il parle également... voilà, il parle également de l'encens. Mm. Donc, il préfère parler en dernier lieu parce que c'est un encens vraiment très, très important. Maintenant, revenons au bain. Mm. Les bains, on va, développer, mais on va développer maintenant. Mm. Les bains mystiques. Voilà, voilà. c'est pourquoi d'abord les bains. Les bains qui le... d'accord les, les, mm -hmm. qu les bains sont sont là pour soigner ceux qui souffrent bon de la mauvaise langue ah. le mauvais oeil mm -hmm. la poisse mm -hmm. et ceux qui sont ceux qui sont fermés en quelque sorte ah. qui ne peuvent rien avoir du tout voilà mm -hmm. et ce... Qui ont des entreprises et que du jour au lendemain, ils constatent que leur travail est en train de s'effondrer. Ils sont en train de tout perdre subitement sans aucune raison. C'est ce que je veux D'accord, si vous prenez ces bains, vous allez encore retrouver votre richesse. Vous allez encore retrouver le contrôle de votre entreprise, en tout cas de votre commerce, quel que puisse être l'entreprise. Et vous allez également retrouver votre chance. À quoi ce vous avez, vous vous avez. Ça, c'est ce très récurrent chez, chez beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui sortent de l'université, de l'école, qui ont leur diplôme. Ils tentent tout, ils cherchent partout, mais ils ne peuvent rien avoir. Et ça, depuis tout petit. Il dit que si vous prenez ces bains, vous allez remarquer que vous allez maintenant avoir une ouverture petit à petit vous allez avoir un boulot vous allez avoir des connaissances il y a des gens qui vous contactent. donc là ce sont les biens qui cause cela qui vous donne cette chance là lolo je la de mala sanga bi dina ko def d'accord sanga bi voilà. dina la dimbalé ci sa walu alal dina dimbalal la amna ci yo xamné pour bayré la nit ñi dila bëgg fo nek nit ñi dañ lay bëgg bëgg wu jegi dayo it ya la dafa ëkëti si wal sa tour fu nek ci aduna nit ñi dañ la xam loolu sama d'accord pour les biens toujours il a des biens pour vous faire connaître il y a des gens qui passent inaperçus. Mm. Vous êtes dans une, euh, dans, dans une compagnie, vous travaillez dans des entreprises et personne ne vous remarque. Mm. Le directeur ne connaît même pas votre nom. Il vous appelle par « hé ». Donc, personne ne vous connaît. Il dit que si vous prenez vos, euh, son bain, vous êtes connu de partout, du jour au lendemain. Mm. Veuillez recadrer bien, s'il vous plaît. Mm. Donc, vous êtes connu de partout. Mm. Tout le monde vous connaît maintenant. Mm. Vous remarquez que votre, votre répertoire commence à se développer. Les gens commencent à vous appeler, à avoir besoin de vous. Mm. Les bains peuvent vous, vous aider à cela. Mm. Voilà, on va parler maintenant. Après les bains, vous avez parlé de la bague. Oui. La bague mystique. Mmh. Voilà le, le fameux chien Omar Diop. Mmh. Omar l'homme de la bague mystique. Voilà, voilà. Mmh. Le de télé radio. pas vous de pas vous, le la est de la D'accord, je traduis ça d'abord, sinon je vais oublier. On est, on est sur le point mystique et je peux me perdre facilement. Mmh. Donc il dit que il lance un défi à tous les marabouts. Il est la première personne à avoir parlé de la bague mystique. Donc, remonter. Par la télévision Ni par la télévision, par, par ni radios. par les, les radios, ni par l'Internet. Et c'est la première personne au Sénégal. Voilà, voilà c'est la première personne au Sénégal à avoir parlé de la bague mystique. Et mmh. maintenant, tout le monde utilise la bague mystique. Mmh. Mais il, dit que, il a dit que si vous utilisez sa bague et que vous êtes quelque part, si une personne lambda veut vous faire du mal, tout va se retourner contre la personne qui vous veut du mal. Ça c'est la première chose. Mmh. La deuxième chose mmh. D'accord. Si à chaque fois vous êtes déçu, que ce soit mariage, que ce soit par une personne qui veut vous donner de l'argent, que ce soit un entretien, que ce soit quelqu'un qui vous promet un boulot. En tout cas, si vous êtes promu de quelque chose et que vous êtes déçu tout le temps, mmh. la bague vous débarrasse de cette déception journalière. Wow. Mmh. Il y a des gens qui dépensent, pour rien du tout. Dans la journée, vous dépensez 100 000, 80 000, 50 000 francs et vous ne vous en rendez même pas compte. Il dit que la bague vous aide à contrôler votre argent, contrôler votre richesse et à limiter vos dépenses. Et que si vous êtes riche et que vous avez des biens, hein? parce que la richesse, ça peut être de l'argent, mais ça peut aussi, aussi être des biens matériels. Voilà. Et que vous perdez votre bien, c'est-à-dire votre maison, votre voiture. Chaque fois, vous remarquez des accidents, des effondrements, des par, par là, perte d'argent, des convocations de police partie par ça, et que vous ne connaissez pas la cause. Il dit que la bague mystique peut vous aider à freiner cela. Il y a des gens qui veulent se cacher. Il y a d'autres qui ne veulent pas se cacher. Il y a des gens qui veulent que tout le monde sache qu'ils sont riches. Hmm? Il ne parle pas de ceux qui veulent se cacher, il y en a qui ont de l'argent mais qui veulent se cacher. Maintenant si vous voulez que tout le monde vous connaisse et que tout le monde sache que vous êtes riche, utilisez sa bague. Tout le monde saura que vous êtes riche. Voilà, veuillez bien cadrer s'il vous plaît. Voilà, c'est ce que Il vous vous. que vous êtes D'accord, en tout cas cette bague peut vous aider à contrôler votre argent. À vous rendre riche et également à vous faire connaître de tous et par tous. Voilà, euh, nous allons venir maintenant de la ceinture mystique mmh. que vous appelez Ndambo. Voilà, wow. vous faites un amour. Vous pouvez voir quel monde mmh. l'a libéré mystiquement. Quel mmh. Mais est-ce que vous êtes d'accord de montrer la ceinture? Mmh. Oui êtes d'accord de montrer la ceinture. Il pas l'habitude de faire ça, quoi. D'accord, c'était juste une question, mais est-ce que... Même si vous le mettez quelque part, mettez-le quelque part, hein. Voilà, c'est ça, c'est ça la ceinture. Voilà, c'est ça la ceinture, monsieur. D'accord. Voilà. Il y a deux façons, quoi. Revenez au bienfait de la ceinture. Oui, il faut qu'elle soit d'accord pour la Il faut qu'elle soit d'accord pour la liguer la ceinture c'est pour la protection voilà d'accord c'est ce que je disais. en sorte, la ceinture c'est pour la protection c'est pour se protéger contre le maraboutage quel que puisse être la force maléfique, ça ne va pas vous atteindre. Si vous ne voulez pas mourir d'accident, si vous ne voulez pas mourir de par la mer ou bien le feu, si vous ne voulez pas que les personnes détruisent votre richesse, détruisent votre famille, mm -hmm. hein? en tout cas ça vous protège contre les accidents, contre la perte de votre richesse, la dispersion de votre famille, contre également les accidents de voiture, les incendies et tout. Voilà, donc en quelque sorte, la centeur mystique Pour prouver voilà. ouais. vous, euh, vous allez donner des anecdotes D'accord. Vous un Vous donner un Vous allez Vous allez donner un jour D'accord. l'Italie. Vous allez donner un jour à l'Italie. Vous à Vous donner un jour un un un il a un patient qui se trouve en Italie, il portait sa ceinture mystique et qu'il avait fait, il était victime d'accident. Donc ou, tous les journaux en Italie en parlaient, hein. donc peut-être qu'on peut le trouver sur internet. Il dit que quand les sapeurs-pompiers sont venus, mon ils son, ont demandé... Mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon. Voilà, il a appelé les sapeurs-pompiers et quand ces derniers sont venus, il, il a demandé qui était dans la voiture. Il a dit que c'est moi qui étais dans la voiture, les sapeurs-pompiers ne l'ont pas cru. Ils ont dit que c'est pas vrai. Et la personne l'a appelé pour le remercier parce que sa ceinture avait marché à merveille. Donc, ça, c'est une preuve à l'appui. Voilà. voilà. Et d'autres choses sur la ceinture mystique Voilà. problème de djinn. Voilà, vous l'avez dit, c'est moi qui l'avais oublié. Voilà. Ça, c'est un problème de Voilà, si, si, si vous avez des, des problèmes de djinn, des problèmes de possession, surtout les, les femmes, les hommes. Et que vous le mettez sur votre poitrine quand vous allez au lit, quand vous vous dormez, mm -hmm. ça va vous débarrasser automatiquement, automatiquement. de votre possession de diable. Voilà. D'accord. Quand vous allez au lit également, vous pouvez le mettre, mettre sous votre coussin, sous votre oreiller. Mm -hmm. hein, vous allez voir que tout ce que tout ce qui peut vous freiner, des maraboutages, hein, et autre chose. Vous allez le voir en, en rêve, donc euh, ça ne va pas vous atteindre. En tout cas, c'est une protection comme un mur mm -hmm. devant vous et le mal. Mm. Voilà, et... mm. Voilà, maintenant, on va parler de l'encens. Voilà. Vous mm. n'avez pas un pot ici? Mm. Ça, ça, mm. mm. Voilà, Ça, c'est l'encens mystique. D'accord. Dis-moi. Voilà. C'est donc ça c'est l'ancense mystique, l'ancense à tout faire. Il l'appelle Johnny Johnny, c'est-à-dire tout de suite. Vous le faites tout de suite, vous voyez le résultat tout de suite. C'est c'est pourquoi il l'appelle Johnny Johnny, tout de suite. Les alcoolards ils disent Johnny Johnny. Voilà. Maintenant, right now, tout de suite. Il dit que si vous, venez, si vous prenez l'encens, mm. vous l'utilisez si, si, si, si vous avez un djinn en vous, ça mm. sort automatiquement et mm. ça ne reviendra plus jamais mm. Si vous avez un problème de maraboutage, mm. ça va vous guérir mm. Si vous avez des problèmes de fermeture, des problèmes de la poisse, vous mm. ne pouvez rien avoir mm. Vous allez voir que... Portes... Bopère, si vous avez des voilà Si vous ressentez des mauvaises ondes dans votre couple, dans mmh. votre ménage, mmh. si vous remarquez qu'à chaque fois, vous avez des problèmes de, de ménage avec votre époux ou bien votre femme, mmh. à chaque fois, mmh. prenez l'encens. Mmh. Vous allez ressentir de très bonnes ondes mmh. dans votre... Dans votre couple, mmh. voilà. Fait que dans mettez dans votre entreprise, dans votre boutique, ou bien là où vous travaillez. Mmh. En tout cas, si vous aviez l'habitude de perdre vos clients pour mmh. rien du tout, vous allez remarquer que vous récupérez vos clients. Mmh. À, à, grâce à, à l'encens mystique de -Diop. Mmh. Mmh. Mmh. Voilà. Voilà. voilà, il dit que l'encens peut soigner beaucoup de choses qu'il ne peut pas énumérer. Mmh. Mais en tout cas, sachez que si vous avez des problèmes de papier, mmh. si, vous papiers, mmh. si vous voulez avoir des papiers et que vous, vous, vous remarquez que chaque fois, mmh. c'est ça, ça, ça ne peut pas se faire, prenez sens mmh. mmh. Vous allez remarquer que vous obtenez tout ce dont vous avez besoin sur vos demandes de papiers. Que ce soit à l'étranger, que ce soit à l'ambassade ou bien, que ce soit des problèmes de papiers au niveau juridique ou bien au niveau administratif. Mmh. Mmh. Vous êtes vraiment gentil. Il dit que même ses, ses collaborateurs, hein, ses amis de Tradpret, ses amis marabouts, ils, hein, ils peuvent venir prendre l'encens. Ça va les aider à récupérer leur rauhan. Je ne sais pas comment, comment. En tout cas, les marabouts, si vous parlez français, vous allez comprendre. Mmh. ça va vous aider à récupérer vos rauhan et tout là. Mmh. En tout cas, il est vraiment gentil. Moi, je n'aurais pas fait la même chose. Mmh. En tout cas, les, les autres marabouts, mmh. ils peuvent venir prendre sens Ça peut les aider sur le sur le travail et tout là. Voilà. Voilà. Voilà. Mmh. Donc vous l'avez donné à d'autres marabouts. Voilà, je l'ai confirmé, je l'ai dit. Je l'ai dit à personne, il a travaillé avec les séries, il a dit qu'il a vu depuis 20 ans. D'accord, Il a dit qu'il a donné à un marabout qui se trouve être à l'étranger, qu'il a utilisé. Et le marabout l'a appelé pour le dire qu'il a vu sur ce sens quelque chose qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Et c'est la raison pour laquelle il le dit maintenant aux autres marabouts. Parce que c'est ce marabout lui-même qui l'a demandé de le dire aux autres marabouts. Voilà. Pour que les autres l'utilisent. Voilà. Donc, voilà. Alors, voilà. comme il dit, je ne vais pas le dire. Voilà. Je veux dire, comme il dit, Dieu m'a été dit, mâchallah, ils ont beaucoup de travail. Ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travailler. Je veux dire, ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travailler. Voilà. Étant donné que ça ne pose aucun problème, lui, il n'a pas de problème de le donner aux autres marabouts. Donc, il peut le donner aux autres marabouts. Donc, vous aussi, si vous en avez besoin, pas seulement les patients et les autres clients mais les marabouts vous aussi mm. si vous en avez besoin venez collaborer avec lui il va vous donner l'encens sans aucun problème mm. voilà donc mm. voilà, grosso modo c'est ça aujourd'hui la prochaine fois on va, on va parler de Ah d'accord c'est à dire si vous êtes à l'extérieur et que vous ne pouvez pas venir et que vous n'avez personne ici pour vous représenter. Appelez-le. Il peut vous aider à distance de par son chapelet. De, voilà, de par son chapelet, de par d'autres d'autres bon. secrets. Secrets, secrets que lui seul sait mais en tout cas appelez-le à distance il va vous aider dans, dans vos besoins voilà c'était ça on nous c'était ça en grosso modo les autres si vous avez d'autres problèmes que vous n'avez pas entendu dans cette vidéo appelez-le et parlez-en avec lui donc il va vous aider voilà c'était tout pour aujourd'hui merci